Depuis le temps qu'on attend, on a enfin une date! Le Discord de Halo.fr est en feu et je ne parle pas des autres réseaux. Vous le savez sûrement, à cause des derniers événements planétaires, l'E3 a été annulé. L'E3 ou le salon du jeu vidéo nous aurait cette année, comme les deux dernières années précédentes, parlé de Halo Infinite. Nous attendions un communiqué officiel avec une date promise pour une conférence de Microsoft où on nous aurait parlé de Halo Infinite. Et l'info vient de tomber, le Xbox Game Showcase aura lieu le jeudi 23 juillet à 18h heure française. Nous y découvrirons très certainement du gameplay de Halo Infinite, tout comme un max d'infos sur le futur jeu toujours prévu pour cette fin d'année. Halo.fr sera bien évidemment sur le pied de guerre pour couvrir l'événement. Nous rappelons que Halo Infinite est donc prévu sur Xbox Series X, Xbox One et PC, ainsi que via le Xbox Game Pass. Tout reste à découvrir sur le prochain Halo que nous attendons depuis tant de temps il ne reste plus qu'à être patient, 17 jours à attendre à compter de maintenant. Restez dans le coin pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour parler de Halo Infinite. à très vite, vive Halo! Compris, il me faut une arme.